Je suis trop... Je suis hyper contente de l'avoir vu, quoi Ça te fait quoi, toi je, Franchement, j'en tremble presque. Hello tout le monde, on est le dimanche 16 juin et je m'apprête à aller au salon de la pâtisserie. Donc, c'est un vlog spécial. Je vais vous amener absolument partout dans le salon et on va passer euh, ce salon ensemble. Donc, c'est parti Je suis avec Amandine. Coucou, Amandine Coucou <rire> Bon, on était ensemble depuis hier. Et on est arrivé. salon ah, de la pâtisserie oh. Ouais, on espère qu'on va avoir du, du beau monde. Il y a un beau soleil, en tout cas. Ouais, on va s'enfermer alors qu'il fait super beau. On aurait pu être à la plage et tout. Pas, non, euh, nous, on va s'enfermer. Mais c'est pas grave. Et on tombe sur quoi Silicomart. Il ne faut pas rentrer avec un moule, mais à mon avis... N'est-ce pas Amandine <rire> On va passer la journée ici, donc je pense qu'il va y avoir des achats compulsifs ou pas, on ne sait pas quoi. Il y a Monsieur Ponticini, regardez. Ouais. Trop cool. Ouais. Oh je suis trop. Je suis hyper contente de l'avoir vu quoi. Ça te fait quoi toi je, Franchement j'en tremble presque. je Et il est pareil, il est pareil. À la télé. Non Tu trouves pas Oui. quand je dis qu'il hein. est pareil, viens bien, on le suit. <rire> Oh là là, j'ai croisé mon, mon chef préféré, ça y est je peux mourir tranquille quoi <rire> Petite dégustation. C'est bon C'est quoi, c'est une amande ouais. C'est bon Là, il y a encore des, ouais, des petites choses à déguster encore. Oh, c'est bon, hein C'est bon, ça. Allez, petite dégustation de glace avec un abricot quoi rôti. C'est ça qu'on a dit, Amandine Ouais, rôti. Rôti et ça. En fait, on est arrivé. Voilà, on est arrivé. La recette était pratiquement finie et du coup, nous est arrivé pendant la dégustation. C'est bon ou pas Ouais, nickel. C'est bon Allez, moi, je vais goûter aussi. Franchement, la glace, elle est super bonne. Mmh. Mmh. C'est l'heure du 4 heures. C'est très très bon. En plus, l'abricot, la la, il est cuit avec du thym. C'est hyper bon. Et il y a ça après. Mmh. Ça, c'est pas mieux. bon. Je me suis pris un petit smoothie et fait bonne mine avec de la fraise, de la myrtille. Je crois qu'il y a un petit peu de framboise dedans, avec du jus de pomme et tout, ça fait du bien. Parce que comme on n'arrête pas de déguster du sucre et plein de petits trucs, du chocolat, voilà, ça fait du bien de prendre un truc un peu frais et pas grave. <rire> voilà. D'être là, Stéphane Glacier, meilleur ouvrier de France en 2000, euh, chef pâtissier bien sûr, et vous avez, vous avez été coach de l'équipe de France de pâtisserie, championne du monde en 2006. Et puis il y a également Myriam Sabé, fondatrice de la maison Alep, alors, euh, alors j'aimerais commencer avec vous et de vous poser cette question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la pâtisserie Pourquoi devenir chef pâtissier Parce que vous avez un parcours assez particulier. Vous avez d'abord travaillé en finance. Vous avez décidé de tout plaquer pour faire de la pâtisserie. Pourquoi Parce que c'est le plus beau métier du monde. Pourquoi le plus beau métier du monde, justement non, Quand mais... on plaque tout, c'est vraiment qu'on idéalise ce métier-là. Euh, en fait, euh, euh, oui, j'ai euh, travaillé pendant 12 ans en finance et j'étais... Euh... Pas complexe, mais il faut aussi se prémunir et se préserver parce qu'on peut rentrer dans une sorte de dépendance euh, passionnée. C'est-à-dire que quand on a franchi le pas, on ne revient plus en arrière, c'est terminé. Difficile. On va faire un petit tour de table parce qu'on a bien entendu à quel point vous êtes tous passionnés et à quel point ce métier vous annule. Alors j'ai envie de vous demander quel est votre plus beau bon souvenir professionnel Allez, vous savez. Euh, En fait, moi, sur le souvenir, je... enfin, c'est euh, pour ça que je continue à vouloir aller en boutique et, euh, et à, être, euh, à tenir ma boutique, ma toute petite boutique, au moins deux jours semaine. Euh, parce que j'en ai souvent les yeux aux larmes, les yeux aux larmes, larmes aux yeux. Euh, quand euh, les clients euh, vraiment ressentent, euh, sont émus euh, de ce qu'ils goûtent euh, et, euh, et je n'aurais jamais cru euh, dans ma vie ressentir euh, ce genre de choses. C'est euh, Dès que ça va mal, dès que, euh, que c'est compliqué, euh, la boîte, la gestion, le staff, euh, la compta, etc., euh, je, je retourne en boutique et, euh, et rien que ressentir euh, l'émotion euh, qu'on transmet avec nos créations, ce qui est un petit peu hallucinant de... je pense que la pâtisserie c'est réconfortant. Donc faire plaisir aux autres, et ils sont là tous, ils le disent bien, tous les trois, que faire plaisir aux autres, c'est quand même super important. Et quand on vit dans une période un peu triste ou nette, c'est quelque chose qui met de bonne humeur et moi je défends la pâtisserie, les artisans, les pâtissiers parce que je suis très très admirative parce que c'est un vrai métier de passion et que ce n'est pas un métier évident. On travaille euh, des heures et des heures et des heures et, et c'est souvent ce que les clients ne se rendent pas compte. C'est tout le travail qu'il y a derrière, plus la gestion, plus gérer le personnel. Et ça, c'est loin d'être évident aussi. Donc, moi, je leur dis juste bravo, quoi. Et que continuez comme ça, faites-nous plaisir. Alors, on a craqué pour ça le finger et une tartelette fraise rhubarbe. Et on va la couper en deux parce qu'on est wow. parce qu'on est gourmande et qu'on veut goûter. Du coup, mon verdict du euh, sans-sucre, sans gluten, ben, moi, bon, je suis pas très fan. Amandine, euh, le chocolat, tu l'as trouvé comment Tu sens bien l'amertume du chocolat. Ouais. Même le chocolat, ben, du coup, il est pas sucré. Donc... Euh... Après, même le sans gluten, c'est quand même un peu spécial. Ouais. Après, c'est intéressant pour ceux qui... Hey, viens, mec Hey Fais hey, coucou Ça va Vous allez bien Coucou euh, Et du coup, la, la, tarte à... <rire> la tarte à la fraise Meilleur, meilleur ouais, meilleur. C'est euh, spécial. Ah, euh, je viens de la goûter, un... attendez, après de chez Machin, c'est ça ouais. Ouais. Chez les euh, ah, folies Voilà. Ah. J'ai pris un doigt. T'as pris le finger, le finger Ah, mais c'est ce qu'on vient de manger. Le chocolat pour bon courage ouais. pour la dégustation. Ça, ça y est, on est parti avec Amandine du salon de la pâtisserie. Donc, euh, eh bien, écoutez, ce que j'en ai pensé, moi, euh, c'était la première fois que j'allais au salon. Euh, je pense que l'année prochaine j'y retournerai mais je vais peut-être pas rester aussi longtemps parce qu'en fait à a trouvé que eh bien, on fait 10 fois le tour du salon et en fait on a tout Ce qui est cool bah, c'est de voir certains pâtissiers faire des conférences, faire des masterclass, tout ça c'est chouette. Et euh, bah, de voir plus ou moins toutes les marques bah, qu'on connaît, Silicomarc, etc. Euh, et puis j'ai trouvé vraiment que c'était sympa, euh, je pense que l'année prochaine je retournerai. Mais euh, voilà quoi, après c'est. Euh... C'est super salon et puis je regrette vraiment pas d'être venu. Et euh, en tout cas, bah, ce vlog est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas en commentaire de me dire euh, si vous êtes allé au salon, si vous connaissez. Et puis, euh, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification et de laisser un petit pouce bleu. Puis je vous dis à très bientôt. Salut